Il embarque avec moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente et j'essaye une Honda euh, Merci de tout cœur aux propriétaires de cette Honda Zaz qui me fait essayer sa voiture. C'est parti pour la vidéo. Bien Martin, moi je m'appelle Didier hein. Ouais. Je sais pas si Milenka t'a déjà dit. Ouais. Oui. Bon. On y va. The d'un écran tactile. Avec un GPS Avec un GPS, oui, un GPS, c'est bien pratique. Comme tu sais, nous, on a vécu longtemps à l'étranger et on n'est pas euh, originaire de la région d'Ottilie et que donc, euh, ben, on ne connaît pas toujours très bien les, les trajets. Et Mais donc, le GPS est très utile. Donc voilà, Martin. Regarde, spécialement pour toi, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, Martin va nous accompagner. On a nettoyé la voiture complètement Pour qu'elle soit très présentable Sur son 31, comme on dit C'est bien Et vous... C'est une diesel ou une essence Alors, c'est une voiture... Euh, voilà, c'est une voiture essence Essence, euh, essence euh, Je m'en doutais parce que un diesel, ça fait plus de bruit qu'un... Oui, exactement qu Donc, c'est une euh, voiture essence... Euh, un moteur 1300 donc 1300 donc c'est un moteur relativement euh, petit on va dire hein, donc c'est une petite, ouais. euh, petite familiale euh, et c'est aussi un moteur euh, moteur thermique évidemment à hein, essence ouais. et qui ne consomme pas de trop environ 5 litres et demi s'il si est trop sans, donc c'est raisonnable je crois que c'est dans la moyenne euh, et c'est aussi une voiture qui euh, n'a pas, pas de turbo n'a pas de gadget en plus parce qu'on voulait une voiture la plus fiable possible oui hein et donc c'est pour ça qu'on a choisi une Honda parce que Honda est une marque très euh, très fiable nous on n'a pas pris d'option en plus sauf le GPS oui, pour vous c'est très utile donc ça veut dire que c'est une voiture si tu veux, euh, nous c'était le modèle de base que l'on a acheté mais qui contient déjà assez bien euh, d'options intéressantes. Oui. Euh, donc, euh, par exemple, les rétroviseurs qui sont euh, que l'on peut ranger, hein, qui sont voilà, Tu vois, une information quand on a euh, quelqu'un qui s'approche, c'est-à-dire une voiture pour éviter un accident. On a aussi la possibilité de pouvoir. Euh, avoir un avertissement, hein comme tu viens d'entendre, oui. un avertissement sonore. C'est aussi grâce à des capteurs et grâce à une caméra qui se trouve ici, derrière euh, le rétroviseur. Donc tu vois ici, il y a beaucoup de, de panneaux, zone 30, etc. Et donc ce système de caméra ici au-dessus lie également les panneaux lis les panneaux et m'indique ici euh, je ne sais pas si tu pourras le voir mais enfin m'indique ici le panneau qui est élu elle est très confortable es bien. on est bien assis euh... oui, oui oui oui toi tu la sens comment alors écoute euh, c'est une voiture donc comme je te dis c'est pas un très gros moteur euh, ça permet de ne pas trop consommer c'est assez souple comme, euh, comme moteur, on peut descendre un peu dans les tours, remonter, ça pose pas tellement de problèmes, elle réagit. Mais ce n'est vraiment pas euh, une, une voiture une voiture euh, de Michael Schumacher quoi. Non. Tu vois. Ah, euh, on va pas très très vite, ce n'est pas une voiture avec beaucoup de reprises, c'est plutôt une voiture euh, tranquille. De ville. De ville, oui absolument. Et alors ce qui est très très positif, et ça on pourra le filmer tout à l'heure je trouve, c'est que la place euh, même si Milenka n'est pas très grande, en fait il y a beaucoup de place derrière. Tu vois Il y a beaucoup de place. Et quand on part donc en vacances, même avec deux grands adolescents derrière, il y a beaucoup de place pour les jambes. Vraiment beaucoup de place. Ouais. Tu vois Et donc ça c'est très, euh, très agréable quand on part en vacances, quand on a besoin de... Voilà. On n'est pas l'un sur l'autre. Non, c'est quand même une grande voiture. C'est une petite familiale mais monovolume qui a quand même assez bien de place à l'intérieur. Et toi Martin, comment tu trouves la voiture Bien. évidemment. on sent la route quoi. C'est pas hyper confortable non plus. C'est une bonne voiture pour la famille quoi. Oui, voilà. Et aussi c'est une voiture qui... Et, et pas trop, euh, et surtout quelque chose qui soit fiable parce que c'est pas une voiture de société, c'est une voiture familiale donc on la paye nous-mêmes et on paye nous-mêmes l'essence et donc on veut quelque chose qui nous dure le plus longtemps possible. T'as combien de vitesse Alors il y a, y a six vitesses. C'est vrai que je trouve qu'elle est un petit peu bruyante comme voiture. Ça, ça a été aussi mentionné dans des magazines spécialisés en automobile, tu vois un petit peu bruyante mais bon voilà quoi Il faudra couper, c'est pas des boutons. faudra couper, ouais. Dès que tu le sens un peu trop fort, il suffit de le couper. Caméra de recul. Il n'y a, a pas de caméra de recul, ça c'était sur un modèle euh, supérieur, donc on n'a pas de caméra de recul. Par contre, on a des capteurs. De hein Les capteurs de recul, ça on a aussi sur, euh, sur la voiture. Ah, je vois que tu as éteint le, le siège chauffant, est-ce que c'était déjà, euh, déjà ouais. le barbecue, là C'était déjà le barbecue Voilà, voilà <rire> Bon. Bien. Bon, on va peut accélérer ici pour montrer ce qu'il y a dans le ventre, hein. Hein, c'est Honda hein, ici ça rigole plus hein. que voilà en fait quand on la chatouille un petit peu elle se fâche voilà voilà comme tu dis bon milenka tu me dis Ah, et bien dis donc, tu nous fais découvrir une belle petite route ici. Je comprends maintenant la petite Suisse. Il manque plus que les fromages, en fait. Oui. Oui. C'est un peu comme une route de montagne. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas dangereuse comme en Bolivie Oh mais la Bolivie tu sais il y a beaucoup de montagnes c'est très beau c'est très beau. Oui un régulateur de vitesse euh, ici le, le cruise control donc ça, ça ça fonctionne ça fonctionne très bien euh, ça on en est très content. Euh, moi j'aime beaucoup parce que c'est très reposant quand on fait une longue route. Hum. Et aussi, euh, toujours dans cette euh, préoccupation de faire attention aux excès de vitesse, il suffit d'avoir par exemple 70 km h maximum, et je règle à 70 km h et je suis sûr que la voiture, sans oui, bouger, oui. respecte cette vitesse-là et je n'ai plus de soucis à me faire. Oui, oui. Tu vois, de ne pas devoir accélérer, freiner... Euh des question de caméra, moi je pensais que c'était un gadget, mais en réalité c'est très utile. Ici, il y a aussi, euh, tu vois ici le, le tableau, euh, ici il y a le GPS, euh, il y a évidemment euh, toute une série un peu d'applications, on peut mettre Spotify là-dessus pour écouter de la musique. Je peux connecter un téléphone absolument, avec euh, le système main libre évidemment, hein, qui me permet de, de parler pendant que je roule, oui absolument. C'est très économique hein. Oui, c'est.. Voilà. Il y a aussi l'air conditionné. On, on va montrer aussi derrière parce que derrière, il y a un système de siège rabattable que j'ai pas vu dans beaucoup d'autres modèles de, de ah, voitures. Non, papa m'a dit que c'était spécifique à Honda. Oui, euh, c'est possible, c'est possible et donc c'est très très pratique parce que quand le coffre est plein ou qu'on a besoin il suffit de rabattre un siège et on met les courses ou autre chose d'un peu volumineux, on peut le mettre sans problème voilà, avec un accès vraiment facile alors on est environ à 30 000 km où est-ce qu'elle est la tiny house tu vois, tu montes là en face en face très bien Tu m'indiques. C'est ici, ici à droite Non. Non. Plus haut Plus haut. Oui. Très bien. Ah, je vois ici. Donc, si à droite Oui. À droite. Non. Non. Oui. Là. À gauche Par là. elle Ah, c'est ça, la tiny house Oui. La roulotte qui est là Ah, non, non, non, il y a une autre. Il y a d'autres maisons, là. Il y en a plusieurs. Ah, super Je la vois ah, chouette, chouette, chouette, chouette. Ah ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. Tu connais le, le propriétaire Oui, ou le... oui j'ai fait une vidéo. Tu as fait une vidéo sur... ça. j'ai pas, pas vu. Ouais. Plus moins. Ah, c'est super, ça. Ah ouais. ouais, bien. Chouette. Tu aimerais bien vivre dans une tiny house oui. Si pas comme suivi ça c'est avec grand plaisir on a suivi oui un quatre cylindres Un quatre cylindres absolument voilà, voilà. et alors très intéressant des sièges c'est ceci voilà et on peut relever le deuxième également de la même manière mm -hmm. Bon. Oui. On doit transporter quelque chose de plus volumineux, c'est, je trouve, un détail extrêmement intéressant. Mm -hmm. oui, oui. Au Allez, au revoir, merci beaucoup et bon week-end. Qu'en avez-vous pensé, monsieur Très belle peinture pour la famille J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux Merci pour une prochaine vidéo.